Donc, euh, bonjour, je m'appelle Jérôme Morcaen, je suis le directeur général de Pfizer, la BU Inflammation et Immunologie. On vient de finir euh, un très bon speech, euh, très innovant et très impactant de M. Udry, euh, qui a redonné un sens euh, face à l'adversité qu'on peut rencontrer euh, généralement au quotidien, que ce soit dans notre vie euh, personnelle ou dans notre vie professionnelle. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça a été très pragmatique. On a souvent des speeches euh, inspirants, de motivants, etc. Euh, mais là je pense que les gens vont repartir avec euh, les six phrases et les six points clés spécifiques qui vont les aider à construire des choses très concrètes par rapport à changer une situation de fait qu'on subit, euh, par rapport euh, à devenir une situation qu'on va, qu va essayer de gérer au mieux par rapport à, euh, à un environnement euh, différent. Voilà. Donc, on l'a beaucoup aimé, merci, c'était super.